Petit village mexicain qui avait fui dès sa plus tendre jeunesse <rire> Il vivait dans un petit village mexicain qu'il a, qu a dû quitter pour moi, qu'il était tout petit <rire> qui était connu sous le monde de. La... Non, mais j'ai fait un super regard! Mais c'était trop bien! Non, pues ah, ben, on te voit pas souffrir! Si tu pas! T'es pas abonné, tu devrais cliquer! Les gars, c'est bon! <rire> on peut y aller? <rire> Ouais, mais... Ouais, mais tu dis 3 4 C'est soit 3 4 soit tintin. Mais si tu t'es pas abonné tu devrais cliquer si tu t'es pas abonné tu devrais cliquer j'ai pris suis désolé J'ai Non, faut non, non, non, non, non, non, non. non, non. non, non. non, non. coco <rire> Top Non, vous êtes allé trop vite. <rire> déjà... oh, dit... Faut que vous regardiez plus les gars. Les, les gars, faut que vous, <rire> vous... faut faut <rire> <Observation>. <rire> ouais, vous. action. <rire> Allez les gars. Allez. <rire> Allez, on se <montre>, regarde, on se regarde. Coupé, <rire> coupez, c'est bon, c'est bon. Coupé, coupé. C'est pas de <rire> C'est c'est Vous ça, vas-y, faites pas une sections, s'il vous plaît <rire>